Et bienvenue dans notre émission Conseil de Sagesse et d'Excellence. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère. Aïe, aïe, aïe, le caractère. Comme vous le savez, nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous arrivons à Christ, notre esprit a été renouvelé, mais notre âme n'a pas été renouvelée et en processus en cours de renouvellement. Alors le caractère qui fait partie de l'âme, le caractère a besoin d'être changé, a besoin d'être travaillé. Et il y a un verset dans la Bible qui nous dit dans Romains 13 au verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitise. Aujourd'hui, la Bible nous exhorte à nous revêtir de Christ. Qu'est-ce qu'il s'agit de revêtir Christ En réalité, il faut revêtir le caractère de Christ. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses la question et que tu te demandes mais c'est quoi le caractère de Christ En réalité, cette réponse se trouve dans Galates au chapitre 5 au verset 22 où la Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Et la Bible nous dit que mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix c'est la patience, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la tempérance. Et la Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Et en réalité, si tu veux manifester le caractère de Christ, tu dois manifester le fruit de l'Esprit. Et pour manifester le fruit de l'Esprit, il te suffit tout simplement d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, d'être conscient de la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es conscient que Dieu est avec toi, alors il y a des choses que tu ne vas pas te permettre de faire. Et le Seigneur va te demander de, ta, de travailler ton caractère. Et les amis, les gens autour de toi, le service à l'église, euh, même tes collègues vont te permettre de travailler ton caractère. Parce que la Bible dit que le faire Église de faire. Et au contact de d'autres caractères, de d'autres tempéraments, eh ben je peux te dire que ça va frotter et ça peut faire mal. Mais accepte ce processus de transformation parce que tu dois aller loin avec Dieu et si tu veux aller loin avec Dieu et ne pas être une occasion de chute pour d'autres alors travaille ton caractère. Ça te permettra d'avoir de relations plus saines, de pouvoir être stable dans ta relation avec le Seigneur. Parce que c'est le caractère qui va faire que tu vas peut-être abandonner. C'est le caractère qui va faire que tu vas peut-être être lâche dans certaines, dans, dans certaines situations. C'est le caractère qui va faire que tu vas peut-être euh, ne pas vouloir être, ne pas être audacieux. Et vous savez, le caractère se travaille dans... Euh, les moindres petites choses de la vie. Par exemple, lorsque tu fais tes courses au supermarché et que tu prends un article, euh, ça nous est déjà tous arrivé de le laisser à un autre endroit, mais ça va travailler ta patience et ton excellence de pouvoir aller remettre dans le rayon cet article-là. Peut-être tu peux aussi travailler ton caractère lorsque la nuit tu es hyper fatigué et tu te couches mais tu te rappelles que tu dois te brosser les dents. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur et va te brosser les dents même si tu as la flemme. Ça va travailler ton caractère et ça va te permettre d'être plus discipliné. C'est tous les jours qu'on travaille notre caractère, vraiment dans le quotidien. Et prends toute occasion, même si tu rates un bus, prends cette occasion pour toi de travailler ta patience. Même si quelqu'un te parle mal, prends cette occasion pour travailler l'amour. Voyez tous les fruits que nous avons vus ici. Quelqu'un, euh, Tu fais du bien à quelqu'un mais la personne te rend par le mal. Alors, manifeste la bonté. Voyez-vous, c'est comme euh, un muscle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le manifester, mais vous avez tout reçu. Vous avez reçu toutes ces choses en vous. Il faut tout simplement l'exercer afin que ces choses puissent se manifester en abondance. Comme le muscle, vous allez à la salle de sport. Plus vous faites du muscle et plus vous prenez, plus, ou plus vous faites d'exercices, plus vous prenez du muscle. la même chose. Plus vous pratiquez l'amour, la paix, la bonté, la douceur, et plus ces choses seront manifestes en vous. Voilà, c'était tout pour le conseil de sagesse et d'excellence. On se dit à bientôt.